Bonjour, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais revenir sur les options binaires parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne comprennent pas pourquoi euh, beaucoup, beaucoup de, de coachs en trading comme moi déconseillent d'utiliser les options binaires et malheureusement on reçoit énormément d'emails de personnes qui nous disent « Eh oui, moi j'ai perdu 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euh, euros sur les options binaires » et on a beau mettre en garde les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est très simple, vous savez, vous avez des, des sociétés qui ne sont pas sérieuses, il y en a dans toutes les activités, et dans le trading comme ailleurs, et malheureusement, ils utilisent la naïveté des gens, ils font un très gros marketing, ils investissent beaucoup d'argent en publicité pour euh, proposer les options binaires. Alors, tout simplement, euh, quel est le problème des options binaires D'abord, c'est une absurdité euh, le principe des options binaires, à savoir que c'est après un certain temps une position de trading est coupée. Or personne ne peut dire à quel moment le marché va se retourner, à quel moment le marché va monter de 10 pips ou de 20 pips. Donc si vous décidez que dans une demi-heure par exemple vous allez couper une position sur l'euro dollar eh bien il se peut que ce soit dans 35 minutes que le marché décolle réellement. Donc ça n'a absolument aucun sens de mettre une notion de temps en trading. Bon, si vous faites du trading à très court terme, comme je le fais en scalping, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ben, On attend. On attend que le marché démarre parce qu'on a des signaux, mais parfois, il ne démarre pas au moment où on l'achète. Il faut parfois attendre 2-3 minutes, et puis on coupe après 5 minutes ou 10 minutes. Mais on coupe parce que le marché a bougé et on ne coupe pas parce qu'on a décidé qu'on allait couper dans 10 minutes. Donc c'est totalement absurde. Le concept de base des options binaires est totalement faux, totalement faussé. Et en plus de ça, vous avez énormément de manipulations des cours euh, et le recours contre ces sociétés, donc, qui sont souvent bidons, euh, qui, qui naissent et puis qui disparaissent aussi vite, euh, sont nuls. Donc si vous mettez le doigt dans l'engrenage, et malheureusement c'est ce que font la plupart des traders débutants parce qu'ils pensent que c'est facile, euh, vous allez vous en mordre les doigts. Ça, c'est une quasi-certitude. Donc les options binaires, évitez ça à tout prix. Si vous voulez euh, commencer à investir en bourse, à faire du trading, eh bien, vous avez la possibilité de télécharger euh, une plateforme gratuite. Vous avez la possibilité, euh, chez la plupart des brokers, donc des courtiers en bourse, euh, d'ouvrir un compte virtuel. Donc avec de l'argent euh, virtuel et de trader virtuellement sur les marchés réels, donc de vous confronter à la réalité des marchés sans prendre aucun risque. Donc vous pouvez le faire sur le Forex, c'est ce que je vous conseille. Et euh, de cette manière, vous pouvez vraiment tester, découvrir ce qu'est euh, le trading moi, je vous conseille bien sûr de suivre une formation et vous avez des formations qui ne sont pas chères comme celle que je propose. Vous avez ma formation au scalping, vous avez ma formation Ishimoku, vous avez une formation plus longue sur trois mois. Mais vous pouvez très bien commencer avec ma formation au scalping si c'est juste pour découvrir ce que c'est. Et vous pourrez arriver à des performances très honorables, 1 à 3 par jour de manière régulière, 90 à 100 de trades gagnants quasiment tous les jours en suivant une bonne méthode comme celle que je propose. Bon, il y a d'autres personnes qui proposent des, des méthodes, mais bon, normal que je fasse la promotion de ma méthode parce que je sais qu'elle fonctionne et que j'ai pas mal d'étudiants qui ont de très bons résultats dès le début. Donc, si vous êtes intéressé par la bourse, si vous voulez vous, vous mettre là-dedans et si vous voulez gagner de l'argent, évitez les options binaires et mettez-vous au trading réel, au trading sérieux en commençant par un compte de démonstration sans aucun risque. Si vous voyez que ce n'est pas pour vous, ben vous n'aurez rien perdu, vous n'aurez pas perdu d'argent. Si vous voulez, à ce moment-là, commencer sur un compte réel, parce que vous avez déjà des bons résultats sur un compte de démonstration, eh bien vous pouvez commencer avec 500 euros, 1000 euros, et si tout se passe bien, à ce moment-là, vous augmentez votre capital, vous vérifiez eh bien si le broker euh, est sérieux, si vous pouvez récupérer facilement vos gains, ça c'est toujours à faire également, et euh, vous pouvez le faire, moi je recommande quelques brokers sérieux, donc vous pouvez faire confiance aux brokers que je recommande, et y aller en toute sécurité donc euh, c'est quand même une garantie mais euh, ne me demandez pas ce que je pense de, de certains brokers d'options binaires parce que vraiment euh, c'est une perte de temps euh, si vous voyez un nom de broker de courtier avec options dedans ben fouillez directement parce que la plupart du temps ce sont des brokers qui proposent des options binaires donc les options binaires c'est pas du trading euh, dans euh, 99 euh, cas sur 100 99 cas sur 100, donc euh, c'est de l'arnaque. Euh, vous allez perdre de l'argent, donc euh, si vous voulez vous mettre à la bourse et au trading, choisissez autre chose, mais surtout pas les options binaires. Voilà, j'espère que mon conseil vous aura été utile. Likez cette vidéo si vous l'appréciez, partagez-la parce que vous permettrez certainement à beaucoup de personnes euh, d'éviter une catastrophe, de perdre beaucoup beaucoup d'argent et de se faire arnaquer. Et euh, si vous souhaitez euh, apprendre une bonne méthode de trading efficace et démarrer sérieusement sur le marché, vous avez ici en haut un lien vers euh, mes formations. Et euh, ainsi, vous pourrez dé démarrer euh, sereinement et en toute confiance. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.